Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Free God Québec. Aujourd'hui, lundi le 19 décembre, c'est aujourd'hui que je vous annonce qui va être le gagnant de notre petit concours de service de suspension d'amortisseur, graciosité de Boreal et par le fait même je vais vous dire qu'est ce que je vais rouler pour la saison 2023 et pourquoi j'ai choisi ce bike là. Mais tant qu'à vous donner tout autocuit tout, tout dans le bête que tout de suite, je vais vous dire un peu les bikes que j'ai pas choisis et surtout pourquoi je les ai pas choisis. Pas que vous pensez que c'est des bikes de merde ou que j'ai zéro intérêt, euh, j'avais de l'intérêt pour les cinq machines que je vous ai présentées. Euh, certains modèles, ça fait quelques années que je les ai spotés, mais à un moment il faut prendre une décision et il euh, faut aller avec quest ce qui va fêter le mieux, avec euh, quest ce qu'on va faire. Alors, euh, si vous voulez juste savoir qui a gagné le concours, euh, juste allez dans la description du vidéo, je vais vous indiquer euh, qui est-ce qui a gagné. Une petite affaire avant de continuer. Euh, les bacs que j'ai jasés la semaine passée, certaines personnes m'ont demandé des petits détails lequel que tu roulerais, hey, ça t'en as pas parlé as... oubliez pas euh, c'est un très court résumé que je vous ai fait j'ai peut-être passé 2-3 trois minutes 3-4 trois, minutes par, euh, par bike fait évidemment je peux pas vous dire tout ce qu'il y a à dire sur ces bikes là, si c'est quelque chose qui vous intéresse si c'est des machines peut-être que vous considérez pour l'an prochain, prenez euh, la peine de lâcher un petit coup de fil au gars ou passez les voir à la shop ils vont prendre le temps de tout vous expliquer les, les petits détails, les angles lequel serait peut-être plus adapté euh, pour vos besoins ça fait que ça va être la meilleure manière d'avoir les meilleures informations possibles. Alors, euh, premier bike que je n'ai pas choisi, l'offering. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris l'offering? Euh, c'est assez simple. La plus grosse force de ce bike-là, c'est euh, que c'est un bike qui va être capable de tout faire. De mon côté, c'est le plus grand des avantages. Comme je vous ai dit, moi, je veux vraiment avoir deux bikes pour l'an prochain, une petite machine pour m'entraîner, faire de la trail, euh, faire du cross-country, n'importe quoi, et une grosse machine pour faire du enduro. Ça fait que le offering serait un très bon choix pour quelqu'un qui va avoir seulement un bike, seulement une machine qui va être capable de faire du plus petit au plus gros, dépendamment de la, de la vitesse que vous voulez. Euh, J'aurais pu faire à peu près tout avec le Offering, mais je trouvais que j'étais un petit peu trop proche en termes de travel avec l'Insurgent que j'avais, même si ces deux géométries sont complètement différentes. Ça fait que ça faisait pas de sens pour moi d'avoir ces, ces deux bikes-là. Et puis, il euh, y a le Mont Saint-Anne dans l'équation. Euh, je voudrais rouler le Mont-Saint-Anne en offering, mais c'est sûr que les géométries sont pas aussi slack que quest qu ce qu'on peut avoir sur nos gros enduro. Ça fait que si vous me dites que tu fais euh, de la patine, de la grisante, whatever, allez en offering, c'est bien correct. Mais quand tu commences à faire des doubles noirs, c'est sûr ça ne sera pas le, le meilleur bike de, de parlant du head angle, tout le kit. Donc, euh, c'est la raison pourquoi j'ai pas choisi le offering. Mais si vous voulez seulement une machine, question de budget, peu importe question de place, c'est celui que je vous conseille fortement. Deuxième bike que j'ai pas choisi, euh, à la grande surprise de beaucoup de monde, le druide. JP, pourquoi tu t'as pas pris le druide Il y a plein de monde qui ont, qui ont dit que j'allais rouler ça. Et euh, vous auriez pu avoir raison, c'est un bike que j'ai considéré depuis au moins deux ans. Je vais en rouler un jour, je peux vous le garantir. La raison que j'ai pas pris le druide, ça va un petit peu dans la même ordre d'idée que le troisième que j'ai pas choisi, le following. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris un following euh, La raison est assez simple. Euh, la raison est juste derrière moi ici. Je me suis trouvé un petit following usagé vraiment pas cher sur Pinkbike. Ça euh, c'est la raison que je n'ai pas pris ni le following ni le druide. Euh, à vrai dire, j'avais pas mal choisi le following. J'avais pas mal choisi ma couleur. Et puis, euh, j'ai eu la bonne idée d'aller sur Pinkbike. Et puis, je me suis trouvé le, le petit bike vraiment pas cher. Euh, et puis ça faisait un petit peu plus de sens pour moi d'aller chercher un petit trail bike usagé, pas très cher euh, que d'acheter une des deux machines qui sont quand même pas données, on va se le dire euh, la raison c'est que je fais beaucoup d'enduro, je fais beaucoup de chaises, beaucoup de downhill et puis je pense pas passer énormément de temps sur un petit trail bike. T'sais, je vais m'entraîner avec ça en début d'année, je vais pratiquer mes montées, faire un peu de pâte, faire un peu de, de cardio. T'sais, on va aller faire les Nelson, si je vais rouler que la blonde, ça va être parfait. Mais si je passe, je ne sais pas, 20% de mon temps sur ce petit bike-là, ça faisait comme pas de sens de mettre autant d'argent que ça sur une machine que je ne serais pas tant dessus. Et puis... Euh, moi, j'ai jamais roulé de, de petit bike. J'ai jamais roulé rien en bas de 160, 170. Je peux pas vous dire comment ça file d'un trail. Je peux pas vous dire si je vais aimer ça. Je peux pas vous dire si je vais en faire beaucoup. Ça fait que euh, je trouvais que c'est une meilleure idée de peut-être aller en chercher un usager, voir comment que ça va, voir si j'aime ça, voir si ça, ça vaut la peine pour moi d'avoir ça dans, dans mon arsenal. Et puis euh, si je vois que de mon côté, j'ai un intérêt pour une machine un peu plus petite. Maudit le druide, peut-être l'an prochain ça pourrait être une, une bonne opportunité Mais c'est la raison pourquoi j'ai pas choisi une, dire, de, ni le following ni de druide par Boréal Fait que je prendrai le temps de vous le montrer peut-être plus tard dans l'année Je suis en train de faire un petit clean up, je suis en train de le, de le mettre beau avec des beaux petits morceaux Plus tard cet hiver Alors, il en reste juste deux, les deux plus grosses machines Donc le Reckoning et le Dreadnought donc, euh, évidemment, je vais me débarrasser de, de mon insurgent. Fait que si quelqu'un euh, se recherche un beau petit insurgent euh, molette, je vais mettre ça à vendre très bientôt. Des fois, au pire, venez me jaser sur Messenger. Vous aurez priorité euh, sur les autres. Je suis en train de faire une beauté pour, euh, pour le mettre à vendre. Donc, Reckoning ou Dreadnought, que vous en pensez? <coughs> Honnêtement, ça va être un Reckoning. <rire> ça va être le Reckoning. Écoutez... Euh, je sais pas si ça vient solidifier mon, mon statut de fanboy de evil mais euh, le Reckoning LB avait été mon, mon bike préféré euh, à ce jour. J'ai adoré l'Insurgent. C'est différent, c'est certain. J'ai bien aimé ça. Euh, je peux pas ne pas jaser avec autant de monde que ça et avoir aucune idée comment le Reckoning va, va filer. Il y a beaucoup de monde qui vient de me jaser dans, mettons, Messenger, Instagram, whatever, puis ils me demande tu qu'est-ce que je devrais rouler, as-tu une opinion sur ce bike-là, whatever. fait je veux pas juste dire Ah, j'ai lu dans telle review qu'il est bon whatever. Je vais être capable de vous dire pourquoi il est bon, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Puis euh, j'ai quand même une bonne appréciation de cette euh, marque-là. Puis ça me tentait de passer un petit peu de temps sur euh, chacune des plateformes. Ça fait qu'à date, le seul que je n'aurai pas roulé, ça sera le Offering. Et puis c'est certain, euh, comme je vous disais la semaine passée, Boreal sont le plus gros vendeur de Evil au Canada. Fait que c'est certain qu'on va continuer de pousser la marque euh, le plus possible. Beaucoup de monde de Mont-Saint-Anne roule ça, c'est le fun. Euh, pourquoi j'ai pas pris le Dreadnought euh, C'est pas que j'ai pas d'intérêt. Un jour, je vais en rouler un. Le bike est débile. Euh, je vois de plus en plus de monde qui en ont un. Puis les gars ne jurent que par cette machine-là. La raison que je l'ai pas choisi, c'est une raison un peu plus euh, technique. Euh, C'est que j'ai un de mes collègues, euh, M. Guillaume Paquette euh, du Mont-Saint-Anne Il va faire un petit peu de publicité pour Boréal à sa manière Guillaume est impliqué dans le club de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne Vous allez le voir dans les corvées de, de trail building avec la montagne euh, Il est coach pour Bike Skills aussi Fait que, Avant que je signe avec euh, Boréal officiellement pour une deuxième année cet automne Guillaume avait choisi son bike et le bike que je choisi, ça a été le Dreadnought même le, le modèle que je vous ai montré la semaine passée, c'était son bike à lui, j'avais comme même pas allumé. J'ai genre allumé dans la journée que j'ai sorti le vidéo, je crème cette bike à Guillaume. ça. ça fait que euh, ça faisait juste pas de sens que les deux on roule exactement le même bike, que les deux on représente la même marque. Ça fait que c'est ça, je vais être encore ambassadeur pour Evil au moins pour une année supplémentaire. Donc un petit follow-up usager, un petit reckoning neuf. C'est sûr, l'an prochain, je vais en changer un des deux pour autre chose. Euh, Peut-être le Following partira pour un druide. Peut-être le Reckoning partira pour autre chose. Regardez, on verra. Rendu là, on va commencer par faire fondre la neige cette année puis commencer à rouler. Donc, c'est ça. Un beau petit Reckoning qui est en route euh, présentement. Ça ne devrait pas trop tarder. J'ai déjà une montagne de pièces qui viennent de rentrer. Je vais monter ça. Euh, Donc, ça va coûter des beaux petits bidous. Mais bon, ça fait que ça devrait être mon build le, le plus épique à ce jour. Donc, euh, c'est ça. Reckoning, pas de Dreadnought pour cette année. Peut-être l'an prochain, maudit, samedi. Ça, ça fait que, aussi, félicitations à notre gagnant, M. Nicolas tremblay Bujold, qui se mérite un service de suspension et d'amortisseur, gracieuseté de Boréal. Donc, immense euh, merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a diverti. De mon côté, je continue de vous sortir des vidéos euh, tranquillement, pas vite, à l'occasion euh, cet hiver. Donc, sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Free Ride Québec. Salut, gars.